Si vous le savez peut-être, le Parlement européen a son siège officiel à Strasbourg, donc c'est la ville où ont lieu les séances plénières. Euh, le reste de l'activité politique se situe essentiellement à Bruxelles, c'est là où ont lieu les réunions en commission, la plupart des députés euh, y vivent et, et, et ont la, plupart, le, le, la majorité de leur activité là-bas. Ce que les gens savent moins, c'est qu'une partie de l'administration du Parlement est située euh, en raison d'un accord entre les pays à Luxembourg. Donc c'est de là que je viens, puisque toute la direction générale de la traduction euh, se situe à Luxembourg, de même que certaines parties d'autres directions générales. Mais euh, en gros, toute la direction générale de la traduction qui compte le plus de personnes dans l'administration du Parlement euh, est basée à, à Luxembourg. Euh, donc, euh, maintenant quelques mots sur la Direction Générale elle-même. Euh, je disais que c'est la plus grosse en termes de, de nombre de personnes. Euh, elle compte environ 1100 personnes, si je ne me trompe pas, dont euh, 650 traducteurs et vérificateurs, euh, puis des assistants linguistiques, et le reste étant du personnel de soutien administratif, ressources humaines, euh, Formation informatique qui est devenue très importante dans notre métier. Euh, euh, voilà, les traducteurs sont répartis en 24 unités linguistiques, puisqu'il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne. Euh, chaque traducteur, donc toutes les unités linguistiques, sont les langues vers lesquelles elles traduisent. Donc on a tous plusieurs langues pas, depuis lesquelles on traduit on traduit tous vers notre langue maternelle. Euh, et les, la taille des unités varie selon les langues, euh, les plus importantes étant le français et l'allemand, puisque euh, la majorité des textes euh, est quand même en anglais, donc il euh, y a peu de traductions vers l'anglais, mais euh, les, le français et l'allemand sont les autres langues de travail, et donc... Euh, on traduit plus de textes vers ces langues-là, donc on a besoin de plus de personnel. Donc ce sont les, les plus grosses unités. Euh, voilà pour le fonctionnement général de la direction. Euh, quel type de texte, sur quel type de texte nous travaillons Nous traduisons tous les textes euh, émanant du Parlement. Euh, le plus important de, dans cette catégorie, c'est tous les textes législatifs. Euh, donc, le Parlement européen lui-même n'a pas vraiment d'initiative législative. Les textes viennent de la Commission, d'une proposition de la Commission. Donc, ce que nous traduisons au Parlement, c'est à partir du texte de la Commission, toutes les modifications que le Parlement souhaite y apporter, qu'on appelle amendement, jusqu'au texte final qui va être adopté. Euh, nous traduisons aussi... Euh, alors, oui, sur la législation, on me demande souvent si je suis... du Spécialisé dans un domaine type juridique, législatif, etc. En fait, euh, non, puisque euh, euh, la législation en soi, le, le, le langage n'est est un peu spécifique, mais ce n'est pas le plus compliqué. Par contre, la législation peut porter sur énormément de sujets différents. Euh, on peut traiter euh, euh, de l'économie, de la pêche, de l'agriculture, droit des femmes. Euh, Environnement, euh, technologie, etc. Donc, euh, les traducteurs du Parlement européen sont euh, non spécialistes, ils sont génériques, polyvalents. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on peut passer le matin, finir un texte sur les chaînes de blocs et euh, enchaîner sur les stocks des merceaux en Méditerranée. C'est <rire> voilà, très varié, ce qui. Euh... Ouais, c'est un aspect assez intéressant puisque euh, je suis quelqu'un d'assez curieux et, et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc c'est un aspect qui, qui me plaît euh, beaucoup, sachant que tous les sujets ne m'intéressent pas autant. mais <rire> euh, Voilà, sinon on traduit aussi euh, tous les textes internes au Parlement européen, administratifs, les lettres, des communications internes, etc. Également ce qui, la communication vers le public. Euh, donc, euh, par exemple, au moment de la campagne électorale euh, pour les élections européennes, euh, donc, le Parlement européen ne fait pas campagne pour un parti. Par contre, il fait campagne pour inciter les gens à aller voter aux élections européennes. Donc, il y a une grosse campagne euh, à ce niveau-là. Donc, par exemple, ça, c'est des choses qu'on va traduire. On va traduire aussi euh, tout ce qui est l'offre pour les visiteurs. Euh, euh, il euh, y a aussi le prix Sakharov qui est un prix remis euh, dans le domaine des droits de l'homme, le prix Lux qui est un prix cinématographique, tout ça c'est de la communication qui va être traduite dans les 24 langues officielles. Et puis, euh, discours, le contenu du site internet, euh, des textes pour le service juridique, donc là pour le coup très juridique, euh, même des certificats médicaux pour le service médical, c'est vraiment euh, très varié. Euh, je disais tout à l'heure que euh, les textes sont essentiellement en anglais. Je dirais qu'à peu près 70-75% de ce qu'on traduit vient de l'anglais. Euh, et euh, après, autres, les autres langues qu'on rencontre le plus, je dire, ce sont l'allemand, l'espagnol, l'italien, polonais, portugais, éventuellement néerlandais. Et les autres langues, un peu moins souvent, ce qu'on appelle entre nous. Même si euh, c'est pas très sympa pour eux, mais les petites langues. Euh, euh, voilà. Donc c'est peut-être un peu regrettable, mais c'est vrai qu'on traduit beaucoup depuis l'anglais. Euh, mais je pense qu'au Parlement, peut-être plus que dans les autres institutions, on a quand même l'occasion de rencontrer plus les autres langues. Euh, je pense qu'à la commission, la proportion de texte en anglais doit dépasser 90 Là, on est. Donc euh, on est. Parce que pourquoi Parce qu'en fait, les députés européens ne sont pas linguistes. Ils peuvent être élus. Même s'ils ne connaissent aucune langue euh, aucune autre langue que la leur, et donc c'est important qu'ils aient toujours accès et le même accès à la, au texte de travail, aux, aux amendements, aux rapports, etc. Dans leur langue, euh, et ils peuvent déposer des amendements dans leur langue, euh, dans n'importe laquelle des 24 langues officielles. Euh, donc ça, c'est un aspect très important au niveau, niveau démocratique. C'est pour avoir, pour qu'ils aient vraiment tous les mêmes, euh, le même accès, euh, le même pouvoir au Parlement, c'est important que tout soit accessible dans leur langue. Euh, voilà. Euh, donc en ce qui concerne les outils qu'on utilise, si ça intéresse certains au niveau vraiment technique, euh, comme logiciel de traduction, on utilise Studio, qui j'imagine est peut-être familier pour, bon peut-être pas pour les, la traduction littéraire, mais c'est euh, un outil assez euh, répandu dans le domaine de la traduction. Euh, donc qui est un logiciel euh, voilà, euh, professionnel euh, tout lui public qui a été un peu adapté à nos besoins. Euh, et euh, on utilise aussi depuis quelques années un outil de traduction automatique. Euh, alors, c'est pas DeepL, ce n'est pas Google Trad, c'est euh, un outil qui a été développé par la Commission européenne et qui est alimenté par notre euh, mémoire de traduction interinstitutionnelle. Donc, tous les textes traduits dans toutes les institutions sont versés dans... Cette mémoire interinstitutionnelle qui s'appelle Euramis et qui alimente la traduction automatique, ce qui fait que pour nos besoins elle est un peu plus fiable et efficace. Euh, et euh, on utilise aussi beaucoup la IAT, qui est la base terminologique interinstitutionnelle. Euh, et euh, après les outils publics comme Eurlex, donc le site de la législation européenne. Euh, l'Observatoire législatif du Parlement qui permet de voir les, les nouvelles propositions législatives et, et le, leur, leur état, etc. Mais ça, c'est des sites qui sont accessibles à tous, on hein, ne sait rien de, de secret. Euh, je ne sais pas où je suis en temps, si ça va. Euh, donc voilà, le au niveau voilà, quotidien du, du, du quotidien, la traduction représente une partie importante de notre travail, mais on ne fait pas que ça. Euh, on... On fait également de la terminologie, donc euh, je parlais tout à l'heure de IAT, la base interinstitutionnelle, donc euh, nous sommes, euh, euh, enfin toutes les institutions en fait, ont des terminologues qui euh, travaillent à alimenter cette, cette base, à la mettre à jour, à rajouter des fiches, etc. Euh, et euh, nous faisons également, euh, depuis peu, euh, nous apportons d'autres services euh, aux députés, et euh, à l'institution en général, sous la forme de création euh, et adaptation de podcasts, euh, de sous-titrage également. Euh, donc voilà, on développe un peu ces services plus euh, euh, axés sur la communication. Euh, on fait également le compte-rendu in extenso des, des sessions plénières. Donc toutes les interventions euh, sont transcrites en, dans un document... Euh, et euh, donc toutes les interventions en français sont transcrites par nous, euh, l'unité française euh, qui gère cela. Euh, on évalue aussi le travail des freelances, puisqu'il faut savoir qu'on on, on externalise à peu près 30 à 35 de, de, des traductions que nous recevons, parce qu'on n'est pas assez nombreux. <rire> euh, et après, il y a d'autres tâches, comme le parrainage des stagiaires. Euh, ou la correction des épreuves de concours, ou de ou participer à un jury de concours, c'est aussi nous, c'est-à-dire que si jamais un jour vous, part vous participez à un concours, vous serez euh, évalué, corrigé, etc., par vos futurs collègues. <rire> c'est bien. Euh, voilà globalement les, les tâches que nous faisons au quotidien, donc qui permet d'assez de varier pas mal... Euh, à, voilà ce que, ce que nous faisons, tout le monde ne fait pas tout, c'est un peu au choix de chacun. Euh, moi, par exemple, je fais de la terminologie, j'ai fait un peu de sous-titrage, euh, j'ai fait tout en fait sauf les podcasts, <rire> voilà. Euh, mais voilà, comme je vous disais, moi j'aime bien toucher un peu à tout, ça c'est un peu quelque chose qui me plaît, il y a des collègues qui font que de la traduction et ça leur convient très bien, donc euh, euh, voilà. Euh, moi, je vais donner la perspective euh, d'une traduction un peu plus technique, moins créative a priori. Je parlais tout à l'heure de la traduction automatique qu'on utilise de plus en plus au quotidien. Et je dois dire que le résultat euh, fait un peu peur, parce que c'est souvent pas mal du tout. Euh, alors, est-ce que notre métier est amené à disparaître euh, Je pense qu'il est plutôt amené à évoluer. Euh, Aujourd'hui, on utilise la traduction automatique comme une matière première qui doit être plus ou moins retravaillée selon le type de texte. Il y a des types de textes où le résultat va être pas mal du tout, même s'il faut. ça demande pas mal de vigilance parce que bien sûr, on va toujours repasser derrière. Et des fois, ça a l'air tellement bien qu'on va passer à côté de certaines erreurs. Il faut savoir que la machine, étonnamment, est capable de faire des omissions <rire> ou d'ajouter des... Ou des choses. Elle est capable de faire des contresens alors que le texte comme ça a l'air fluide et, logique et il faut vraiment regarder l'original pour se rendre compte d'un contresens. Donc ça demande pas mal de vigilance de, de, de, de relire, de, de réviser ce, ce, ce, ce, ce résultat, cette matière première. Euh, il y a d'autres textes où ça va moins bien marcher, notamment des textes où il y a un peu plus de travail sur le style, la formulation, même dans notre domaine on en a, je parlais tout à l'heure des des, des Typiquement, voilà, un discours qui est plus travaillé dans le style euh, va demander plus de travail de la traduction, enfin, de retravailler la traduction automatique. Euh, par contre, des textes du service juridique avec des formules qui sont euh, euh, utilisées, enfin, c'est vraiment des, des puzzles, de, ils utilisent tout le temps les mêmes formules, etc. La traduction automatique est assez forte pour ça. Donc, voilà, je pense que notre métier est amené à évoluer. Ça peut nous faire gagner du temps sur certains types de textes pour nous libérer pour d'autres travaux. Euh, donc voilà, j'espère que le métier ne va pas disparaître. Pour ma part, je pense que c'est plutôt une autre manière de travailler, euh, voilà, de le voir comme une, un outil en plus, euh, mais pas euh, un emplacement. Euh, donc, effectivement, moi j'ai euh, un bac scientifique, je précise parce que c'est pas forcément le plus typique. Puis j'ai décidé d'aller à la fac et d'étudier l'anglais, donc en licence LLCE, donc beaucoup plus littéraire. Mais déjà à ce moment-là, je savais euh, que je voulais faire de la traduction et je savais aussi euh, par quel biais, c'est-à-dire que j'avais déjà repéré euh, euh, l'école que j'ai fait par la suite qui est l'ESIT l'école supérieure d'interprétation de traduction euh, qui est une école euh, supérieure euh, publique euh, à Paris euh, qui se fait sur qui, euh, dans laquelle on rentre par examen d'entrée donc c'est pas un concours dans le sens où ce c'est pas les meilleurs revenus mais il faut avoir une certaine note pour pouvoir euh, passer et euh, ce, cet examen est ouvert à partir du niveau licence ou en tout cas c'était le cas quand euh, quand je l'ai fait donc j'ai fait d'abord ma licence mais on peut avoir n'importe quelle licence, euh, voilà. Et après, j'ai passé cet examen que j'ai obtenu. Il y avait une année euh, de prépa à l'époque, euh, et après, deux années de master pro. Donc, j'ai techniquement perdu une année, euh, puisque j'ai fait en tout six années d'études, euh, plutôt que cinq, bon, je suis de fin d'année, donc ça va, <rire> j'ai pas trop de, de retour Et euh, donc voilà, ça je l'avais déjà repéré en amont quand je faisais des recherches d'orientation déjà au lycée. Euh, J'étais à l'époque très intéressée par la traduction littéraire, la traduction audiovisuelle et tout ça, mais ça me paraissait plus difficile d'accès, plus difficile d'en vivre, etc. Et c'est en faisant les hits que euh, j'ai euh, été amenée à euh, m'intéresser au concours. Euh, j'ai passé d'abord le concours pour l'ONU, que je n'ai pas eu, et euh, à la fin de... Euh, L'année où j'ai obtenu mon diplôme, j'ai passé le concours pour l'Union européenne. Donc, c'est un concours interinstitutionnel. Euh, à l'issue de ce concours, on est sur une liste de lauréats et on peut être appelé par euh, toutes les institutions européennes qui, qui, ont besoin, qui ont des besoins de recrutement. Euh, donc, euh, voilà, j'ai commencé le concours en 2010. Il y a plusieurs épreuves. Ça s'est étalé sur un an. Enfin, j'ai eu les résultats un an plus tard, en 2011. Et euh, j'ai reçu ma première offre euh, du Parlement européen euh, en 2013. Donc euh, voilà, il faut prévoir, il y a un petit peu de, de temps. Euh, euh, voilà. Et entre euh, la fin de mes études et le, le, le recrutement au Parlement européen, j'ai travaillé euh, dans une agence de traduction, d'abord comme chef de projet. Euh, j'ai travaillé deux mois et à l'issue de ma période d'essai, j'ai dit non, non, c'est pas pour moi, <rire> ça me convient pas du tout. Euh, donc, je me suis installée en freelance, en auto-entrepreneur à l'époque et, et j'ai eu la chance que cette agence me propose de m'intégrer à leur base d'indépendants. Donc, euh, ils m'ont donné assez vite pas mal de boulot. Euh, et euh, voilà, j'ai fait ça pendant deux ans jusqu'à ce que euh, je sois recrutée par le Parlement européen. Euh, donc, euh, je pourrais me lancer dans les détails du concours, mais je pense que je vais dépasser le temps à louer. Donc, si quelqu'un a des questions euh, après, n'hésitez pas. Euh, euh, voilà, et donc, euh, je suis au Parlement depuis une dizaine d'années. Il y a neuf mois, euh, qu'on appelle de stage, mais en fait, c'est pas, pas un stage, mais on, le statut est fonctionnaire-stagiaire. Et à l'issue de ces neuf mois, on est titularisé, on devient fonctionnaire. Il y a d'autres moyens de travailler pour le Parlement. Euh, par des contrats temporaires ou contractuels, mais c'est aussi euh, majoritairement euh, sur concours. Donc il y a des concours pour être sur une liste de contractuels où on est appelé en fonction des besoins, euh, pour les temporaires aussi. Et un autre moyen euh, d'être recruté, je le vois avec des collègues et tout ça, d'être recruté en tout cas avec un contrat à durée déterminée, c'est les stages. Il euh, y, y a une belle offre de stage au Parlement, euh, un stage de 5 mois rémunéré avec une possibilité de prolongement jusqu'à 6 mois, euh, c'est deux périodes par an, donc euh, octobre, à mars et... non, octobre à février et mars à, à septembre. Et euh, à l'issue de ces stages, il arrive souvent qu'on repère les meilleurs éléments et qu'on les rappelle par la suite quand on a des besoins pour, pour un contrat court qui peut éventuellement se prolonger par la suite, etc. Par contre, pour devenir fonctionnaire, il faudra passer le concours. On hum, Voilà. Et une autre chose que je voulais préciser, c'est que dans notre métier, on nous encourage à, à élargir notre éventail de langues. Donc j'ai passé le concours avec l'anglais et l'espagnol, euh, mais depuis j'ai rajouté à mes langues de travail euh, l'allemand, et maintenant je suis en train de rajouter l'italien, donc de suivre des cours de langue, ça fait partie de travail, de la formation, donc on... ça fait partie de notre temps de travail, on, for... on peut apprendre de nouvelles langues, et euh, à terme les rajouter à euh, nos langues de travail. Donc j'ai des collègues qui traduisent depuis euh, 5, 6, 7, 8 langues, c'est assez euh, impressionnant. Euh, et ça, c'est une offre voilà, assez intéressante euh, qu'on a. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour.